Bonjour les amis. Bonjour à vous. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Brigitte pour un tour de magie, enfin un effet de mentalisme. C'est à partir du tour de magie de Yannick Chrétien que j'ai fait un final personnel. Je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Donc Brigitte, oui. le libre choix tu connais Oui. Le libre choix, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Donc je t'invite à mélanger les cartes. Je vais... Tu mélanges les cartes. Une fois que c'est fait, tu les poses ici. D'accord. Alors... Je te redonne. Une deuxième partie, tu les mélanges. Encore Encore. C'est le tour de majeur où on mélange les cartes. Voilà. Parfait, tu poses. Dessus. Dessus. Tu prends les derniers, tu les mélanges. Et je repose dessus. Et tu reposes dessus. D'accord. C'est voilà. fait Voilà. Fait. Maintenant, tu prends le jeu en main. Oui. Et écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas déposer les cartes une à une sur la table. Alors, ça peut être une à une, deux par deux, trois par trois. C'est toi qui choisis. Voilà et tu t'arrêtes quand tu veux. Non. Très bien. Donc, tu refais un tas. Oui. Tu prends ce paquet, tu le mélanges. D'accord. C'est fait. Fait. fait. Tu le reposes et tu vas montrer la carte qui est sur le dessus au spectateur et toi, tu vas la, bien sûr la mémoriser. D'accord. C'est fait C'est fait. D'accord. Donc, le, le, le paquet est sur la table. Oui. Tu as un restant ici, donc tu le coupes en deux. Tu prends ce paquet, tu le mélanges bien, Ok. et tu le poses sur le, le paquet, voilà, Una. tu prends le restant des cartes, oui. tu les mélanges bien, okay. mélange. c'est vraiment, hein. vraiment le tour de magie où on mélange les cartes. J'avoue, on fait que ça quoi. D'accord. Et tu poses aussi. Tu aussi et puis soyons fous, allez, soyons fous, tu vas même recouper ce, ce, ce jeu et compléter la coupe. Allez, là franchement on pourra dire qu'il y a eu le jeu mélangé, coupé et tu as mémorisé une carte, oui. tu le poses sur la table, d'accord, Ouais. Voilà. maintenant les amis c'est un vrai challenge, Brigitte, Oui. tu me laisses combien de temps pour retrouver la carte Allez on va dire trois petites minutes ça, vous êtes d'accord, yes, minutes. trois minutes, Ouais. c'est parti, je vais essayer, alors j'avoue c'est vraiment, c'est vraiment un challenge, ah, mais carrément, euh... tous ces mélanges, ça serait fort euh... que tu trouves la carte, quoi. Hum, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Tu me laisses combien de temps Tu m'as dit 3 minutes. Hein. 3 minutes. Hum, bien, bien, bien, bien. J'ai mon idée, j'ai mon idée. Je vais tenter quelque chose de très étrange maintenant. Oui. Je vais prendre invisiblement une carte du jeu. Je la sors. D'accord. Et je la retourne face à l'air. Ouais. Et je la remets. Oh, c'est magique, hein J'ai une petite question. Oui ta carte était rouge ou noire Rouge. Très bien. Peux-tu pour la première fois nommer la carte au spectateur Si je ne me trompe pas, le 6 de carreau. Le 6 de carreau Oui. Brigitte Oui. Tu sais quoi Non. Aujourd'hui c'est mon jour de chance. Parce qu'il y a une seule carte dont retourner face en l'air dans le jeu et pas n'importe laquelle, le 6 de carreau. Oh, c'est fort, mais là, franchement si je suis 6 le fais. Franchement, bravo Pascal, parce que franchement, avec tous ces mélanges et tout, euh, bravo, c'était... À très bientôt pas. les amis, à très bientôt Brigitte. Au revoir à vous. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.